Bien que vous puissiez être au travail, mais votre esprit serait chez vous dans les réparations peut-être à faire ou dans les conflits à résoudre ou à jouer euh, peut-être le rôle d'un médiateur entre les membres de votre famille. Votre instinct rapide et votre esprit combatif euh, pourraient vous mettre dans une situation où vous devriez défendre votre maison et votre famille. Essayez de rationaliser les situations et ne sautez pas directement au jugement sans avoir recours d'abord à votre bon raisonnement. <cười> mercredi et jeudi pour le Québec et mercredi, jeudi et vendredi avant 14h pour l'Europe, la lune sera... Dans le Capricorne, votre cinquième maison, vous voudrez partager votre bonne humeur et votre joie avec les autres, ce qui en fait un bon moment pour socialiser. C'est une période d'optimisme, de générosité et de bonne chance et de bonne humeur. Vous réussirez tout ce que vous commencez maintenant, surtout les projets créatifs et artistiques. Votre chaleur sentimentale, sera contagieuse et votre magnétisme personnel fera tourner des têtes et augmentera votre popularité. La chance est de votre côté, profitez-en. Vendredi, samedi et dimanche pour le Québec et vendredi après 14h, samedi et dimanche pour l'Europe, la Lune sera dans le Verseau, votre sixième maison, elle va être une période très occupée, mais vos engagements personnels seront accomplis avec beaucoup d'aisance. Vos idées et vos réflexes seront au beau fixe et vous serez capable de passer au travers les défis avec beaucoup de tact. Une nouvelle lune aura lieu dans cette même maison vendredi. Et si vous aviez déjà lancé votre propre projet vous commencerez à voir les exigences et les activités à faire et commencez d'être très occupé et vous jonglerez plusieurs balles à la fois, mais aussi vous pourriez être blâmé par vos bien-aimés et être accusé de négligence domestique. Mais soyez patient et diplomate, patientez car vous êtes sur la bonne voie. Ça, je parle de l'énergie de la nouvelle lune qui va durer euh, d'ici les prochaines quelques semaines, à peu près trois semaines. Donc, c'est tout ce que j'ai pour vous, chères Vierges. Aimez, commentez et surtout partagez, s'il vous plaît. Je vous remercie à l'avance. Je vous aime beaucoup. À la...